Bonjour les amis, je vous présente un tableau de Sylvia Daoust sur le thème du mouvement dans la danse. Il a été peint au couteau, pinceau, les petits bijoux sont faits à la feuille d'or et il mesure 73 cm sur 92 cm. Tous les tableaux de Sylvia Daoust sont photographiés, répertoriés, numérotés et cotés dans la coune des peintres. Vous pouvez visiter la galerie d'art Sylvia Daoust sur rendez-vous, elle est à Signe, près du circuit du Castelet dans le Var en France, où je peux vous faire une visite euh, en visioconférence avec WhatsApp, ça fonctionne très bien. Contact 0612 29 51 19. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout, à bientôt.